On va se remettre en police, on va le faire Commence à répéter des bouts de spectacle. Je voudrais le présenter au mois de juin. Aujourd'hui, ici à Sier en Seine, les jeunes qui rentrent ici, ils restent en moyenne entre 3 et 6 ans. Ce qui est quand même assez énorme et on a très peu de turnover parce qu'il n'y a que 35% de gamins qui ne continuent pas l'année d'après. Et nous, on partage énormément avec les parents sur ce qu'on fait ici avec les enfants. Et c'est ça qui m'anime qui moi c'est voilà pourquoi on fait ça. Il y aura des champions parce qu'on amène des gamins à, à en faire leur métier un jour, nous, ici. Mais l'objectif, ce n'est pas, pas ça notre objectif, c'est de dire... Tu y es arrivé parce que tu as envie de faire ça aujourd'hui, parce que tu y es arrivé de manière sereine, et on a partagé avec toi des choses qu'on avait à partager, qu'on sait faire, et toi, tu vas être capable de nous donner. Parce qu'aujourd'hui, on a des gamins qui sont 100 fois meilleurs que ce qu'on est capable de faire techniquement. Nous. Ça, c'est assez clair. Du coup, ces gamins-là, ils apportent une richesse. Je vois Notamment, aujourd'hui, il, il y a des jeunes qui sont dans les écoles nationales qui reviennent spontanément ici pour faire des choses avec nous. De dire qu'on a été capable de le faire et que les, les jeunes... D il y a les années 80, ça circule quand même, D il y a 35 ans, on se rappelle ce qu'ils ont fait à cirque en scène et te disent pour moi c'était un moment de ma vie dont je me rappellerai. Bah, je trouve ça bien. Donc voilà, tout ça, ça m'anime, donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Euh, il y a aussi ce magnifique lieu qu'est Chapiteau, de la ville de New York, je tiens à le préciser, mais qui est mis à disposition de cirque en scène et qu'on a en gestion, qui est aussi un outil qui permet euh, de donner une image de l'école de cirque et des autres actions qui se passent dessous. Une image euh, cohérente, de qualité, euh, et puis au-delà de niort La première image du gamin, même aujourd'hui, c'est quoi son image du cirque C'est le chapiteau qui arrive sur la place, les animaux autour, ah les éléphants, les... c'est ça hein, l'image. Le clown qui peut faire peur, le cirque traditionnel apporte aussi. Euh, ils sont en train de se battre là-dessus, hein. ils ont manifesté il n'y a pas longtemps sur la place que leur donnent les villes. Euh, euh, avec leurs chapiteaux quand ils arrivent, et je pense que ça, le jour où ça ne sera plus, donc on perdra une partie de notre enfance. J'aime bien le cirque, mais je n'aime pas que ça. Et du coup, euh, ça, ça m'intéresse, de mêler les arts du cirque, les arts de la danse, les arts du théâtre, on travaille beaucoup autour du hip-hop, euh, et on intègre également à, à, le plus souvent possible des musiciens, notamment dans nos créations, c'est euh, de la musique, euh, la musique en live euh, la plupart du temps. Mon leitmotiv, ça n'a pas été de faire du cirque en premier lieu, ça a été de travailler avec l'humain et surtout d'arriver à, à, à faire des choses avec l'humain qui soient pauvres, moins pauvres, riches, petits, gros, grands, tordus, boiteux, disons avec l'ensemble des publics, et que ces publics-là puissent échanger entre eux. Je ne peux plus être sur scène, mais du coup je me suis trouvé un nouveau hobby, je fais de la mise en scène notamment et j'ai fait la mise en scène d'un dernier spectacle de cirque en scène qui s'appelle Raplapla. Donc là, je m'y retrouve un petit peu parce que du coup, dans la mise en scène, tu peux y mettre un petit peu de toi aussi, beaucoup, même beaucoup. Tu mets de toi carrément.